Pour les pèlerins, c'est un moment assez, assez dense parce qu'ils se rendent compte qu'on est vraiment sur les lieux mêmes qui correspondent à la scène de l'évangile qui est en train d'être proclamée. Et là, sous les deux dômes gris que l'on voit derrière moi, qui sont les dômes du Saint-Sépulcre, il est mort. Et il est ressuscité pour le salut du monde. Mais le truc de dingue Unis dans la prière, cette année, je vous propose de me retrouver ici, de nous embrasser, de nous toucher, comme nous l'avons fait à Jérusalem pendant toutes ces années. Bon pèlerinage à chacun et à chacune. Bon tridion Pascal.